On parle maintenant de la qualité de vos portes de cuisine équipées. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Très heureux de vous retrouver pour une vidéo particulière. J'ai devant moi des portes de cuisine, des échantillons de portes de cuisine. J'ai voulu vous expliquer la différence entre des portes en mélamine et des portes en stratifié, car en fait. Au magasin, avec Noémie David, nos architectes d'intérieur, il y a plein de, de choses que les gens, souvent, quand ils arrivent près de nous, ils ne comprennent pas, ils confondent, ils disent ah, « c'est ça, dans la, dans la stratifiée, il y a de l'MDF et tout, bazar. » On va simplifier les choses et je vais vous expliquer exactement, avec des échantillons, la différence. Alors ici, effectivement, il n'y aura pas vraiment match. On sait que le stratifié est plus robuste que la mélamine. On ne sort pas de là. On sait également que le stratifié est un petit peu plus cher que la mélamine. Pas tellement, mais il est un petit peu. Maintenant, c'est qui est important à parler, on commercialise les deux types de portes, car tous ne font pas la même chose. Okay Maintenant, on va aussi parler de la qualité de la finition extérieure de la porte, car en fait, l'intérieur de la porte, comme vous le voyez, ce n'est pas de l'MDF. Alors, c'est quoi ce que vous avez à l'intérieur Ce qu'on appelle la particule de bois. C'est un mélange de farine, de sur de bois, de, de, de copeaux de bois qui est compressé en fait pour donner de l'aggloméré comme ceci. La même chose comme ici. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu moins compressé. Vous voyez que c'est un petit peu plus compressé. Mais c'est bien de l'agglomérer la... dans les deux types de portes, aussi bien en mélamine qu'en stratifié. Okay. Comment obtient-on l'MDF ben, La même chose, c'est que vous... En fait, vous devez le compresser encore plus. Je vous montrerai l'MDF en fin de vidéo et vous expliquer pourquoi je veux absolument vous montrer l'MDF. Également, sachez que dans les plans de travail en stratifié, nous retrouvons également de l'aggloméré à l'intérieur. Là, vous voyez qu'il est vert car il est donc hydro, okay donc il est plus résistant à l'eau. Et donc, quand on parle de stratifié, par exemple, tout d'abord, on parle en fait de couches supérieures, comme la mélamine. On parle des couches supérieures ou inférieures, pas du milieu de la porte. C'est ça qu'il faut bien préciser. On parle de la couche inférieure et de la couche supérieure. Le procédé de fabrication, l'aggloméré que vous prenez, vous venez à appliquer de manière directe du papier imprégné de résine et l'application se fait à chaud et il n'y a pas de collage entre cette couche-ci et la mélamine. Pour les portes en stratifié, d'abord elle pèse vous pouvez l'entendre, elles pèsent un petit peu plus lourd, hein vous prenez le même type de bois et en fait vous venez mettre à chaud entre 10 et 20 feuilles de papier kraft imprégnées. Oui, c'est tout ça déjà la différence que vous voyez ici. Vous avez déjà une différence d'épaisseur ici. Voilà. Ensuite, vous venez appliquer un stratifié décoratif l'extérieur. Le stratifié décoratif ici, qui est la, la dernière couche que vous voyez d'ailleurs ici, qui est un peu plus foncée, elle est extrêmement robuste. Elle est effectivement plus robuste que la résine de mélamine car elle peut supporter entre 70 et 120 kg au centimètre carré. C'est pour cela d'ailleurs que la plupart du temps, on utilise en fait également le stratifié en plan de travail. Vous l'avez également en porte, mais on l'utilise et on le connaît plus. On le, il est plus connu, connu en fait en plan de travail. Et vous voyez d'ailleurs ici, on le voit très, très bien. La quantité de feuilles de papier compressé craft qui ont été mises ici, avec donc en plus la fameuse feuille de stratifié décoratif. Une autre dénomination existe pour le stratifié. Ça s'appelle HPL, High Pressure Laminate. C'est également une autre façon d'appeler le stratifié. Alors, quel est l'avantage et le désavantage de chacune des qualités de porte La mélamine. Très bon rapport qualité-prix dans la mélamine. Et vous avez aussi une grande variété de couleurs dans la mélamine. Ça, c'est vrai. Bon, vous avez des fois un toucher qui est un peu plus spécial. C'est effectivement moins robuste, c'est moins lourd, et c'est moins robuste que le stratifié. Ça, on ne sait pas, pas fait autrement, mais voilà. Vous avez quand même un excellent rapport qualité-prix pour ces portes en mélamine. Alors, l'avantage maintenant du stratifié, c'est tout d'abord, vous savez faire en fait des plans de travail et des portes dans le même coloris. Ça, c'est une chose. C'est effectivement au niveau avantageux, plus robuste. Oui, c'est plus robuste que la, que la mélamine, ça, on ne sait rien y faire. Vous avez plus de possibilités dans, la, dans le stratifié, car simplement, comme les portes sont plus épaisses et plus robustes, vous savez, mettre des poignées défoncées dedans, vous savez faire un petit peu plus de choses, en fait, dans des portes en stratifié. Petit désavantage, mais il en faut bien, c'est un petit peu plus cher que les portes en mélamine. Mais le stratifié, effectivement, c'est pas nouveau, ça existe depuis des années, mais fatalement, on a de moins en moins de fournisseurs des fois qui proposent du strat, mais c'est en train de revenir, car la mélamine, à un moment donné, eh bien, on arrive tout doucement au bout du processus. Certaines personnes voudraient retrouver des portes comme ils ont eu il y a des années de cela. Alors en conclusion, je vois que certaines personnes vont vous de le demander, ils me disent « ouais, vous êtes cuisiniste, euh, vous vendez l'un ou l'autre ». Et eh bien en fait, nous, on vend les deux. On, on vend les deux. Pourquoi est-ce que maintenant on vend les deux Parce qu'apparemment, si on, on lit mal dans la vidéo, on pourrait croire que les deux sont mauvais. Pas du tout. Les deux, franchement, se valent. Maintenant, effectivement, on doit bien expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Et en fait, pourquoi est-ce que nous on a les deux Parce qu'en fait, il y a des couleurs et des possibilités qu'on sait faire en strat, et il y a des choses qu'on sait faire en mélamine. Et il y a parfois des, des, des solutions stratifiées. que les gens n'ont pas forcément envie. Et donc, on passe en mélamine. Et ça dépend un peu de la qualité, le prix qu'on veut mettre dans sa cuisine équipée. Mais c'est important de proposer les deux. Maintenant, il est en fait certain qu'à un moment donné, quand on va faire un coup sur un stratifié, il sera beaucoup plus robuste que dans une mélamine. Mais ça ne met pas forcément au rebut ce type de porte. Voilà, j'espère maintenant dans cette vidéo, tout est absolument clair. Et que vous n'avez pas de, de doute. En tout cas, vous avez une clarté en faire la composition exacte des portes. Mais... Avant de conclure, voici de l'aggloméré, voici du MDF, qui ressemble effectivement aussi au HDF. Mais Nous, en cuisine, on utilise beaucoup le MDF. Ça, c'est utilisé, utilisé pour les mélamines et les stratifiés, les portes. L'MDF que vous voyez ici, c'est le même bois, donc beaucoup plus compressé. Donc imaginez, je dois vous donner un peu une image. Hein. Pour avoir ceci, il faudrait qu'on ait ça d'aggloméré compressé pour qu'on obtienne cette, ceci de compression. Et donc, le, l'MDF est utilisé dans les portes laquées et on en parle dans une prochaine vidéo. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle a été relativement claire pour vous. On a vraiment essayé de distinguer les deux. On n'a pas essayé de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, même si parfois, quand on explique des qualités, ben, fatalement, vous le sentez parfois un peu que nous, on est plus rassurés des fois d'avoir des portes plus épaisses, plus robustes. Mais bon, il y en a pour tout le monde. On se retrouve également dans une autre vidéo où on va parler de lac, lac mat. Lac Briand, vous verrez, c'est hyper intéressant. J'espère que ça vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires. Si vous avez des questions, notre site de vente en ligne ou simplement le magasin avec tous nos collaborateurs qui sont là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao